Merabar Kadashlar, Oskaldinis, Ben, Ura. Aujourd'hui, on va réagir à une autre vidéo de l'armée turque. C'est dès le temps je kiffe l'armée turque. Non? Non, c'est faux. <rire> C'est parce que ce genre de vidéos marche, quoi. Ça vous plaît, ce genre de vidéos C'est pourquoi je me suis dit non. On continue toujours sur cette lancée. On continue toujours avec ce genre de vidéos. Mais l'armée turque est bien formée. Ils ont presque tout. Ils sont puissants. En 2020, ils sont grave, grave puissants. Ce sont des zéros. Du coup, commençons cette vidéo de l'armée turque. Commençons. Waouh. Waouh. Hé hey ils ont même les, les voies. Les flèches et tout. Ils ont même les flèches et tout. Wow, l'aigle. What Ça fait Ça peut maintenant commencer. What Ça, c'est l'armée. Les forces maritimes, forces terrestres. Je kiffe l'armée. Un jour, peut-être, je verrai l'armée, mais je ne sais pas. Wow. Frère, <rire> ça c'est quel avion Ça c'est quel genre d'avion enfin, J'ai jamais vu ce genre d'avion J'ai jamais vu, c'est pour la première fois C'est pour la première fois Si vous connaissez le nom de cet avion Écrivez-moi en commentaire, j'ai besoin de savoir J'ai envie de savoir pour... pour avoir plus de connaissances quoi. Pour avoir plus de connaissances enfin, Cet avion, j'ai jamais vu ça C'est pour la première fois si vous connaissez le nom de cet avion, écrivez-moi en commentaire. Ou soit j'irai chercher sur Google et voir c'est quel genre d'avion. Wa... Ah! Ah! <rire> même! Oh bas! C'est cool! What? Waouh! What? Ce mec n'a pas peur! Ce mec n'a pas peur! Ce mec n'a pas peur! Sur une petite corde comme ça! Sur une petite corde et, et faire ça! Non! Moi je ne t'aurais pas. Oui! Il est très haut! Waouh! Waouh! Waouh! What? Ils sont bien formés, ça je pense que c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Leur entraînement c'est top, c'est top de ouf. Ils sont bien, bien, bien, bien entraînés. Ils sont bien entraînés. Waouh! Waouh! Waouh! What? <rire> il faut des. Non, sont... c'est cool. Je suis pas dans la Mais regardez ce qu'ils font. C'est cool. Mais si tu es sur place, c'est autre chose. Si tu es sur place, tu vois les bruits et tout. Tu vois les. Quand il y a des missiles qui sortent, genre les oreilles et tout. C'est pourquoi ils mettent des casques et tout. Pas mes casques comme ça. Ça, c'est pour la musique, frère. Waouh! Waouh! Waouh! What? Ils ont aussi des drones! Ah! Ils ont aussi des drones! J'ai kiff! Ah, ah. J'ai kiff ce genre de drones! J'ai kiff les drones d'inspection, quoi! Pour voir comment la guerre se passe et tout et tout! Ils ont aussi ce genre de drones! J'ai kiff! Waouh! Waouh! Ils partent voir leur famille et tout, les enfants et tout. Non, c'est cool. C'est cool, des ouf. C'est cool, grave, grave, grave. Ouais. Les réfugiés. Ah, cool. Grave, cool. Du coup c'est cool, c'est cool frère, j'ai grave kiffé, j'ai grave aimé, j'ai vu des trucs que je ne connaissais pas quoi, j'ai vu des trucs que je n'ai jamais vu. Il y a comme l'avion, il y a des drones, je ne connaissais pas qu'il aussi avait des drones d'inspection et tout, je viens de voir ça dans cette vidéo et tout, genre c'est cool. C'est cool, j'ai kiffé la vidéo, ils sont bien entraînés, ils sont bien équipés, ils sont bien bien bien équipés quoi. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était Vodka, YK, Isiris et on se voit prochainement dans une prochaine vidéo et je vous dis churros. see you,